bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous bonsoir à tout le monde j'espère qu'on entend bien parce qu'on est en plein air pour pouvoir partager la parole de, de notre Seigneur Yeshua notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth et euh, voilà, soyez bénis, soyez fortifiés et ce titre, vous avez pu voir, hein, ce titre, hein, soit ne crains pas, voilà, et, euh, ne crains pas voilà, ne crains pas, ne crains pas et euh, voilà, marche avec euh, le Seigneur, voilà, partout où il t'emmènera, suis-le et euh, voilà, Seigneur Yeshua, merci pour, papa pour ce moment, je te bénis papa pour ce temps de partage papa soit glorifié, papa soit élevé béni papa dans le nom de Yeshua de Nazareth Donc, comme, vous, comme vous pouvez le voir on est en pleine nature hein. voilà en plein air on voilà, plateau en plein air voilà on, a, on apprécie beaucoup la nature du seigneur on apprécie beaucoup être au dehors Il ne pas être fermé euh, voilà c'est on peut faire des émissions un peu partout là où le seigneur nous, nous met à cœur et euh, là où son nom euh, voilà, peut être glorifié et son nom peut être glorifié partout. Il n'y a pas un endroit où son nom ne peut pas être glorifié. Et, euh, et nous vivons pour lui et pour, sa, et pour sa gloire en fait. Pour vivre sa gloire. Pour vivre sa présence. Et euh, donc, euh, voilà, j'ai béni le Seigneur pour euh, Manzel. C'est une soeur qui était touchée euh, récemment sur un chat. Le chat, euh, une émission qu'on a fait il n'y a pas longtemps, On était touchée. Elle a donné sa vie au Seigneur, elle fait contre son baptême et euh, on te donne rendez-vous le 24 voilà du mois 24 pour prendre ton baptême voilà au nom puissant de Jésus Christ euh, notre sœur. et c'est magnifique et euh, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de démission ça fait un petit moment donc du coup euh, je crois que le Seigneur veut encourager des personnes je crois que le Seigneur veut faire du bien à ses enfants à ceux qui sont dans le monde entier et ceux qui, qui vivent des moments difficiles et ce message est pour ceux et celles qui vivent des moments difficiles ce message est pour ceux et celles qui appartiennent à Jésus, pas aux impies, pas aux, aux, aux pécheurs, à ceux qui pratiquent le péché, le mal et qui se disent être chrétiens. Pas cela. C'est un message pour les élus du Seigneur, un message pour ceux qui adorent son nom et qui craignent son nom, mes amis. Même dans les coulisses, même quand ils sont seuls, même quand personne ne voit. Ils adorent le Seigneur et le craignent. Les vrais adorateurs ne sont pas, ne sont pas les adorateurs qu'on voit dans les bâtiments, qu'on voit dans les réunions d'église. Les vrais adorateurs sont ceux et celles bah, qui, sont, qui, le, qui le craignent partout, qui le craignent dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel endroit. C'est là les vrais adorateurs. Ce ne pas des adorateurs hypocrites, ils vont adorer devant les gens comme s'ils si sont, sont chrétiens. Devant tout le monde, ils vont, ils vont applaudir des mains, hein, ils vont pleurer. Mes frères, les vrais adorateurs... On les retrouve dans les coulisses dans la vie de tous les jours c'est là qu'on rencontre les les vrais chrétiens les vrais croyants c'est ceux et celles qui craignent jésus dans l'intimité pas ceux qui font semblant devant tout le monde ça c'est des hypocrites et nous sommes dans une, sommes dans une génération d'hypocrites il y a beaucoup de faux chrétiens beaucoup de ceux et celles qui font comme, comme s'ils sont chrétiens dans les coulisses c'est une autre vie une vie de, de, de mal une vie de, de mensonge, une vie d'adultère, une vie de, de, de, de, de, de, de haine, de violence, de vol. Mes amis, il y a, je vous dis, hein, en fait, je réalise de plus en plus que le salut, mes, mes frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Le salut, là, est précieux. Et la Bible dit, que dans Matthieu 7, hein, large et spacieux, le chemin qui conduit à la perdition. Et étroit et resserré, le chemin qui conduit à la vie. Et très peu trouvent le chemin de la vie. Très peu, mes amis. Et je réalise de plus en plus que dans cette fin des temps que nous sommes, ça fait plus de 2000 ans que Yeshua est venu, 2000 ans que Jésus est venu. Et je me rends compte que, frères et sœurs, c'est terrible, c'est atroce, c'est alarmant de voir l'état de l'Église, l'état des chrétiens. Il y a des scandales, le péché, le mal. Il y a des choses qui se passent dans les coulisses, mes amis. Mais on se rend compte que, en ce défendant, on se dit, mais qui sera sauvé Qui sera sauvé parce qu'il n'y a plus la crainte du Seigneur, c'est devenu la comédie dans les églises, la comédie dans le, dans le, dans le milieu chrétien. Et je vous dis, on se demande même si, ben, les, païens se, les païens se demanderaient même, même si, est-ce que ce Jésus qui prie est, le, est, est vivant véritablement? Avoir le comportement, avoir l'attitude de ceux et celles qui se disent être chrétiens, mes amis. C'est le chaos total. C'est le chaos, je vous dis la vérité. Voilà pourquoi dans ces temps, dans la fin, dans ces temps derniers, le Seigneur ne permet que son peuple, ses enfants, se retrouvent là où il y a deux ou trois réunis en mon nom. Là où il y a deux ou trois réunis en mon nom, il est au milieu d'eux. Et c'est ce que dit sa parole. Il n'a pas dit là où il y a dix mille personnes, et je suis au milieu. Il a dit là où il y a deux ou trois réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. frères et sœurs. je vous dis la vérité. Ce n'est pas un temps où il faut chercher à marcher avec des gens ici et là. Je vous dis, moi de plus en plus je me rends compte que Vaut mieux marcher avec quelques personnes, même une personne, même deux personnes, tu vois, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus la crainte du Seigneur, on se rend compte que le mal n'est plus dénoncé, on se rend compte que le péché est de plus en plus cajolé, caressé, mes amis, et on se rend compte que beaucoup de frères, de, de chrétiens, soi-disant de nom, eh ben cachent le péché, couvrent le péché, participent au péché des uns des autres, et c'est devenu la folie. Voilà notre état, voilà l'état de l'église, mes amis, c'est le chaos, et là, on est dans un temps sauf qui peut, un temps de sauf qui peut, mes amis, oh c'est terrible, quand je vois l'état des, de des chrétiens, quand je vois l'état de, de l'église, tout ce qui se passe dans l'église, dans les églises, je me dis, mais on, on se moque de qui en fait là, on se moque de qui, parce que le Seigneur ramènera tout au jugement, il n'y a rien de caché qui soit révélé, et nous sommes dans un temps où le péché est caressé, où beaucoup de chrétiens disent, oh il faut caresser, « Oh, t'es trop dur. Oh, t'es trop méchant. Oh, c'est pas comme si. Oh, c'est pas comme ça. » Mes amis, nous sommes dans une, dans une génération où beaucoup savent comment faut faire. Mais en même temps, on voit que rien ne se passe. En même temps, on voit que c'est que le chaos, mes amis. Voilà l'état des chrétiens, l'état de l'Église, mes amis. Et on se dit, mais est-ce qu'on sera sauvé Vous voyez? Quand on voit l'état des chrétiens, qu'on voit ce qui se passe dans le monde, on se dit, mais est-ce qu'on sera sauvé Est-ce que je serai sauvé? Vous voyez? voyez, il n'y a plus de pour, prise de position contre le mal beaucoup ne prennent plus position contre le péché beaucoup sont dedans beaucoup participent aux œuvres des ténèbres le mal n'est plus condamné, voilà l'état des chrétiens je veux encourager ceux et celles nous encourager ceux et celles nous autres qui nous nous battons, on s'efforce de se battre tu essaies de te battre les vrais enfants du Seigneur essaie, essaie de se battre pour garder le salut, pour garder la foi mes amis, la foi cette foi où le Seigneur dit que quand il va revenir, trouvera-t-il la foi On voit des dégâts, des remariages, des adultères, des faux prophètes, des fausses prophéties. On voit la, la pagaille, l'accent mis sur les, la prophétie, l'accent mis sur les choses invisibles, les choses. On, on, on, on, vous, on ne parle plus de l'Évangile, on ne, on ne parle plus de la croix. Il n'y a plus ce message de l'Évangile, mes amis. Voilà pourquoi beaucoup de, de, de comment dire, de chrétiens même, ben, retourne le monde, faute de voir des exemples, faute de voir des, des, des hommes et des femmes qui reflètent Jésus. voyez. Or nous sommes des, des exemples pour ceux et celles qui se convertissent. Et quand ceux et celles, quand ils sont, quand ceux et celles se convertissent au Seigneur, ils ne voient, plus le, ils ne voient pas le modèle de, de, de Jésus-Christ. Ils voient quoi? Ils voit le péché. il voit quoi? L'idolâtrie. Qu'est-ce qu'ils voit? Il voit le vu. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient l'homme qu qu ben, qui est mis au devant. L'homme qui écrase les autres. L'homme qui manipule. L'homme qui, qui raconte des, des choses, mes amis. Des, des, des prophéties, des choses. Voilà l'état de l'église, mes amis. Et le Seigneur est en train de mettre à part son peuple. Il met à part ses enfants. Ceux et celles qui l'aiment véritablement. Ceux et celles qui sont sincères avec lui, mes amis. La sincérité. Où sont ceux et celles qui sont sincères? Très peu sont sincères, mes amis. Très peu veulent quoi? Ben, En fait, ils n'ont pas connu Yeshua. Beaucoup n'ont pas connu Jésus. Très peu de personnes ont connu Jésus, mes amis. De par leur langage, de par leur vie, de par comment... Ben, c'est terrible, mes amis. Vous Voyez? Alléluia! Et euh, Donc, c'est un, un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Hein. Voilà, mais je, je pensais qu'il m'a mis à cœur de ne pas être trop long pour encourager ceux et celles qui vivent des moments difficiles, qui sont dans des endroits là où, là où vous êtes, hein, et que vous passez des moments très difficiles, des moments de, de, de solitude, des moments de rejet, des moments de pleurs, des moments où vous vous demandez, est-ce que ben, tu es vraiment chrétienne? Est-ce que tu es vraiment sauvée? En fait, il y a tellement de questions que beaucoup se posent. J'aimerais te dire que toutes les réponses sont dans la Bible. Alléluia! Et que ta vie que tu mènes, la vie que tu mènes, ben, elle doit refléter la parole la vie que nous menons doit refléter la parole du Seigneur et c'est ainsi que nous, so nous savons si nous sommes dans la vérité mes amis, Alléluia parce que c'est la Bible notre lumière tu comprends, c'est pas tes raisonnements oh je ne sais pas, qu'est-ce que dit la parole qu'est-ce que dit l'évangile vous comprenez, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui mettent des choses en place, beaucoup de chrétiens qui mettent des dogmes en place, des traditions en place des systèmes en place, des choses en place mais qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ces choses vous comprenez voilà pourquoi il y a tellement de, tellement de sectes, tellement de, de, de dérives, tellement de chaos parce que ben, la Bible est mise de côté, la parole n'est plus une lumière pour beaucoup de chrétiens vous comprenez c'est devenu ben, c'est la pensée humaine, c'est la pensée de l'homme c'est je pense que ou je pense que c'est comme ça mais qu'est-ce que dit la Bible voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont détruits, beaucoup sont manipulés, beaucoup se, se, se, se perdent parce que ben, c'est plus la Bible qui est mise au devant, c'est plus la parole, c'est plus la Bible la parole pure et véritable vous comprenez Voilà pourquoi lorsqu'on plonge son regard dans la parole, cette parole nous éclaire, cette parole nous dit comment marcher. Elle nous dicte comment parler, comment vivre, comment faire l'œuvre. Vous comprenez On ne fait pas l'œuvre du Seigneur par rapport à ses propres pensées. On fait l'œuvre du Seigneur par rapport à la parole du Seigneur. Qu'est-ce que dit la parole Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit, mes amis Vous comprenez on ne fait pas l'œuvre parce qu'on t'a dit il faut faire l'œuvre comme ça. On ne fait pas l'œuvre parce qu'on t'a dit non, c'est plus comme ça. Il faut plus parler comme ça. On fait l'œuvre du Seigneur par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, qui anime ses enfants. C'est le Saint-Esprit qui anime son peuple, mes amis. Alléluia. L'esprit de vérité. Et dans l'esprit de vérité, il n'y a pas le mensonge. Il n'y a pas la haine. Il n'y a pas la violence. Mes amis, c'est la vie. Alléluia. Mes amis, les voisins vont te donner la parole. <rire> mes amis, la parole de Jésus-Christ de Nazareth comprenez alléluia quand tu rencontres jésus tu deviens joyeux quand tu rencontres jésus tu deviens brillant quand tu rencontres jésus tu deviens fou amoureux mes amis et tu refuses la compromission tu refuses le mélange nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de mélange. beaucoup de chrétiens se mélangent mais c'est devenu le chaos il n'y a plus la prise de position pour le Seigneur, il y a beaucoup le mélange. Le mélange, on accepte un petit peu le péché, on accepte un petit peu, on met un mélange, on mélange, et ça devient le chaos, frère. il n'y a plus le Seigneur. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que tu puisses marcher avec ceux et celles qui pratiquent le péché. Si tu vois quelqu'un qui pratique le péché, tu ne veux pas continuer à marcher avec lui. Ce n'est pas possible. Il faut te séparer. Te séparer avec les mauvaises compagnies. Te séparer avec les, ceux et celles qui refusent de vivre selon la parole du Seigneur et qui vivent selon leurs propres pensées, il faut se séparer mon ami. Parce que beaucoup de chrétiens meurent, beaucoup de chrétiens périssent, sont détruits parce que ben ils suivent des systèmes, ils suivent des mouvements, ils suivent des dogmes et ben, et ben ils s'écartent de la parole véritable, la parole qui donne la vie. Vous comprenez Alléluia. Cette parole nous donne la vie. Oh là, la vie, la vie en abondance. Elle donne la paix mes amis, elle te réconforte, la parole nous réconforte, Alléluia. On va prendre un passage dans Isaïe 41, tu vois mon frère ma soeur, sois encouragé, tu as été calomnié, sois encouragé, tu as été critiqué, sois encouragé, tu es, tu es tombé hier dans le péché, ben relève-toi, que personne ne te condamne, parce que l'évangile que nous prêchons, l'évangile que Jésus nous a donné, c'est un évangile qui donne la paix. C'est un évangile qui nous délivre, ce n'est pas un évangile qui nous condamne Ce n'est pas un évangile qui, pointe, euh, qui te condamne C'est un évangile qui nous relève, qui nous restaure mes amis Donc que personne ne te condamne si tu t'es repenti par rapport à un péché que tu as fait Tu comprends Parce que la parole nous dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber Il y a beaucoup de chrétiens qui se croient debout Mais attention nous dit la parole de, de ne pas tomber demain que, que celui qui est debout prenne garde de tomber Donc quelqu'un est tombé dans le péché, quelqu'un est tombé dans le mal on ne doit pas se réjouir il faut, mes amis, dire Seigneur, garde-moi ah oui ah oui, parce qu'on peut le chrétien en général peut avoir une position ou mais oh, mon ami, attention il faut dire c'est vrai, il faut dénoncer le péché mais il ne faut pas se réjouir qu'un tel ou un tel est tombé dans le péché pourquoi? parce que ben, demain tu ne sais pas comment tu vas finir on ne sait pas comment on va finir demain et la parole nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement mes amis c'est terrible Oh là là là là. Ah oui. Donc en fait, nous sommes dans un chemin, nous sommes dans une course et il faut, il faut la foi, il faut la persévérance. Persévérer pour aller jusqu'au bout parce que le chemin est semé d'embûches. Il y a des embûches. Il y aura des femmes, il y aura des hommes, il y a des gens qui vont venir te, te voir pour te, pour te draguer, pour, tu vois, pour te dire je t'aime. Ils vont, ils vont leur te, te, te, te coucher avec toi, te faire perdre le ciel. Et ils vont te dire ah ben je t'ai eu, en fait voilà comment ça se passe dans notre chrétienté mes amis voilà comment l'ennemi fait tomber beaucoup de chrétiens dans des choses bizarres, le péché et ensuite ben, ils se retrouvent ben, c'est fini, souvent pour la plupart des fois ben, c'est difficile de se relever, tu comprends et nous sommes dans un temps où Corona, Corona a fait un travail ben, de... en fait c'est un tri, Corona a ramène un tri en même temps Corona a révélé qui sont les vrais chrétiens Corona a révélé qui, qui était là pour être bien vu dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, les églises se ferment. Il y a très peu d'églises ouvertes aujourd'hui. Et on se rend compte que. Mais, qui aimait le Seigneur véritablement Qui était dans son église Qui était dans ses rassemblements Parce qu'il aimait Yeshua, mes amis. Très peu aiment Yeshua. Il y a beaucoup de faux semblants. Il y a beaucoup de. de, de, de... Je vous dis, je suis, moi je suis choqué. Hein? Je suis dépassé de voir l'état de l'église, mes amis. Où sont les chrétiens véritables Où sont ceux et celles qui se lèvent pour annoncer Yeshua ceux et celles qui prennent position parce qu'ils craignent le nom du Seigneur où sont les lumières les lumières aujourd'hui disparaissent on ne voit plus les lumières aujourd'hui les lumières on ne sait plus où ils sont vous comprenez ils sont là bien sûr bon, on se rend compte que notre chrétienté elle est malade où sont ceux et celles qui se lèvent pour annoncer Christ pour annoncer Machia avec foi avec autorité où sont ces hommes et ces femmes frère ça a disparu je vous dis la vérité c'est un temps où ça a disparu c est, c est, c est, ça a disparu Aujourd'hui les gens recherchent quoi Des bâtiments d'église, à être prophète dans le bâtiment, à faire tomber les gens par terre, à ceci, cela, à être reconnu, à être devant, à écraser les gens. Voilà l'état de l'église mes amis, c'est devenu la folie. Ce n'est plus comme le Seigneur nous a laissé le, le modèle. Le modèle parfait mes amis. Alléluia. Des chrétiens hypocrites, moi je vous dis, hein, il y a des chrétiens, c'est des hypocrites, beaucoup d'hypocrisie mes amis. Ils ont plusieurs langages. Ils sont incapables de dire la vérité. Ils sont incapables de dire « ça, c'est le mal ». Ils vont dire « ah, mais en fait, vous savez ». Et derrière, ils vont dire « ah, mais en fait, c'est le mal ». En fait, c'est des chrétiens mélangeurs. C'est des, des chrétiens qui vont en enfer s'ils ne se repentent pas, mes amis. Je vous dis la vérité. Des impies. Oh oui. Devant toi, ils vont dire « Alléluia, c'est la parole du Seigneur ». Mais derrière, ils ne vont pas, ils vont pas défendre, la défendre la parole. Très peu défendre la parole. Très peu défendre la parole du Seigneur, mes amis. Ils veulent être amis de tous amis de tout le monde, quitte à, être, quitte à rejeter la parole du Seigneur, ils vont, ils, vont, ils vont mentir. Ils vont mentir, ils vont cacher la vérité. Or, nous devons être des défenseurs de la vérité. Où sont-ils aujourd'hui? Qui va défendre la vérité aujourd'hui, mes amis? Qui va défendre la vérité? Très peu veulent défendre la vérité. Très peu aiment le Seigneur. Très peu sont prêts à mourir pour Jésus. Beaucoup sont... c'est de la, la pacotie. Vous comprenez? Et le Seigneur, quand il voit tout ça, il voit qu'il... En fait, le Seigneur ne peut pas se servir des, des, des, des, des impies. Le Seigneur ne peut pas se servir des hommes et des femmes qui ne prennent pas position pour la vérité. Je vous dis la vérité. Et quand le Seigneur suscite des hommes, des femmes, des jeunes, des très jeunes à faire, sa, à faire son œuvre, et bien ceux et ceux qui sont dans le péché des impies, ils vont se lever pour commencer à casser, critiquer, détruire, vouloir détruire ceux, les, jeunes, les jeunes qui se lèvent pour servir le Seigneur, mes amis. Le Seigneur, quand il voit que toi, tu as 30 ans, 50 ans, 70 ans de conversion, mon ami, et que celui qui n'a même pas 50 conversions est prêt à aller partout où le Seigneur l'envoie, le Seigneur va l'utiliser. C'est comme David dans la parole. On a vu que David, quand, Israël, quand Goliath s'est levé contre Israël, quand Goliath s'est levé, il envoyait des, des paroles, il, il insultait Israël. Ils étaient où ces anciens-là? Ils étaient où ces hommes qui portaient l'épée depuis des années? Ils étaient où? Ils étaient en arrière, mais ils avaient peur d'aller combattre contre, contre Goliath. Je vous dis la vérité. Et quand le Seigneur a vu tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé David. David n'était même pas venu pour combattre. Il était venu pour nourrir ses frères qui sont qui étaient à la guerre. Son père l'a envoyé. C'est même pas lui qui a dit oh, je vais les nourrir. C'est son papa qui a envoyé de à manger, mes amis. Et arrivant là, il entend Gaulette en train de critiquer, de proférer des paroles. Et il se le il a dit mais c'est qui qui se lève, c'est qui qui ose. Il a défendu la parole du Seigneur, mes amis. Qui va défendre la parole aujourd'hui là En fait, c'est une image. C'est pas une. C'est pas. Là, c'est à, à l'époque c'était c'était physique. Mais ben là, c'est spirituel. Qui va défendre la parole Qui va défendre la vérité aujourd'hui, mes amis Qui va défendre la vérité aujourd'hui Qui va dire non, ça c'est le péché au prix de, de, au prix de se retrouver seul. Au prix d'être critiqué, calomnié, détruit, cassé. Pas détruit parce qu'on ne veut pas détruire l'enfant du Seigneur. Vous voyez Qui va se lever ici, dire non, ah, ça c'est le péché Qui va prêcher la croix, la, la parole véritable Qui va verser ici Vous voyez Parce que nous sommes dans une génération de compromis. Beaucoup sont dans la compromission. Beaucoup ont peur de dire les choses. Et Il change la parole, il modifie la Bible, et voilà, voilà l'état du mot, voilà l'état de la chrétienté. Elle est malade. Donc David se lève, enfin on l'envoie donner à manger à ses frères, et il dit qui qui commence à qui parle mal comme ça là contre Israël, etc., etc. Donc euh, il a pris un en, en, on dit des pommes, il a pris un lance-pierre, mes amis, un lance-pierre pour aller. <rire> combattre contre Goliath, mes amis. Une pierre. <rire> Allez comprendre, mes amis, comment un homme peut prendre une pierre pour faire tomber un géant, si ce n'est la folie du Seigneur. C'est-à-dire qu'avec les petites choses, le Seigneur peut faire de grandes choses. Alléluia. Tu comprends? En fait, il ne faut pas que tu vois que tes es jeune convertis Attention. Il ne faut pas courir après les choses du Seigneur. C'est le Seigneur qui va te prendre et qui va t'envoyer. Vous comprenez? Et ça se fait naturellement. Comme le témoignait hier mon frère, mon frère Ulrich, il me disait, il se posait des questions au Seigneur. Seigneur, je, je, je dois te servir dans quoi Seigneur, je dois aller où pour te servir Seigneur, comment je fais Enfin, voilà. Je lui dire dit un jour, le, le Seigneur, là, il va venir te chercher. En fait, il va, quand il aura besoin de toi, il va te dire. Et le Seigneur lui a dit ça. Le Seigneur lui a dit, toi là, quand j'aurai besoin de toi, je te dirai. Et le Seigneur a commencé à lui parler par, par certaines choses. Et il a commencé à faire certaines choses que le Seigneur lui a demandé de faire. voyez En fait, c'est le Seigneur qui vient te chercher, qui te prend et qui te positionne quelque part. Alléluia. Et quand le Seigneur te, va te positionner quelque part, il y aura des fruits dans ce que tu vas faire. Tu verras des fruits, mes amis. On reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà pourquoi c'est un temps, il ne faut pas chercher à savoir qui dit des prophéties, qui dit des choses vraies, qui voit mieux, qui voit patati. Qui, on frère, on s'en fiche de ça, mes amis. On veut entendre la Bible. Voilà, le, voilà ce qui m'intéresse, moi. Quand je vois des gens, il n'y a pas la parole qui est Moi, j'écoute, déjà, déjà, premièrement, je ne crois pas après les prédicateurs nous ne devons pas courir après les prédicateurs mais courir après Jésus-Christ après l'étoile brillante mes amis l'étoile moi c'est l'étoile qui m'intéresse on n'est pas là sur les réseaux je vais écouter quel prophète mon ami on s'en fiche de ça le prophète par excellence c'est Jésus-Christ Yeshua de Nazareth Alléluia voyez c'est Yeshua le prophète par excellence tu verras pas sur internet, aller chercher, écouter qui aujourd'hui, ah, il faut que j'ai chercher quelqu'un pour écouter, mon ami, non, non, je n'écoute pas le prophète, j'écoute Jésus, la parole de vie, Yeshua Amashia. Alléluia, wow, aujourd'hui les chrétiens vont sur YouTube, ils vont sur Dailymotion, ils vont sur les réseaux, ils vont partout chercher, on va écouter quel prophète, vous n'avez pas, pas, pas connu le Seigneur, vous n'avez pas connu le Seigneur, vous n'avez pas connu le dieu vous n'avez pas connu le Seigneur, un vrai enfant du Seigneur cherche à s'attacher au Seigneur. Il ne va pas chercher à s'attacher, oui, il qui Quand ce message, on envoie ce message. Celui qui l'écoute, l'écoute, gloire au Seigneur, il n'y a pas de soucis. Mais il ne va pas t'attacher à moi. Déjà, déjà, on en reçoit tellement d'appels, tellement de mails, frère. On a pas, je vous dis, ceux qui nous, ont, qui nous, qui nous contactent souvent, régulièrement, pardonnez-nous. Il y a trop de messages, il y a trop d'appels, il y a trop de ceci. c'est pas évident. Donc, on va vous appeler, on va vous encourager, il a pas de soucis. Ben, s'il n'y a pas de réponse tout de suite c'est parce qu'il ben, y, y a trop d'appels vous voyez donc on, on, on veut être voilà c'est pas évident, vous comprenez voilà pourquoi le temps que nous on ne vous appelle pas on vous répond pas, restez avec le Seigneur et même si, même si on vous répond, restez avec le Seigneur Alléluia frère, la liberté en la liberté en Jésus-Christ de Nazareth Alléluia donc là je suis dans mon jardin, en liberté liberté frères et sœurs plateau, télé, en, en, dans le jardin j'ai pas de oui, j'appartiens à une église locale, j'appartiens à un système, j'appartiens frère, je suis en Yeshua, je suis à, à, comment dire dans le corps de Jésus, le corps de, de Christ, mes amis, Alléluia, il n'y a pas de pression, il faut que j'aille à l'église tous les dimanches, il faut que j'aille faire ceci, frère, on fait notre vie normalement, et quand il y a quelque chose à faire, le Seigneur nous prend et nous dit, parle, comme aujourd'hui, il m'a mis à cœur de parler, je vais parler, alléluia, <rire> voyez, on n'est pas tout le temps en train de faire des vidéos. Il faut que je... Mon ami, on n'est pas derrière ça. Quand il y a un temps pour parler, on parle. Quand il y a un temps pour faire autre chose, on fait autre chose. Il y a un temps pour toute chose, mes amis. Alléluia! La vie avec Yeshua de Nazareth. C'est la plus belle vie, mes amis. C'est le plus beau message. C'est Jésus. Malgré nos souffrances, malgré nos pressions, malgré tout ce qu'on peut vivre, c'est Jésus la solution. C'est Yeshua la solution. Voilà pourquoi il faut t'attacher à lui. Je dois m'attacher à lui parce que sa parole, ça devant nos yeux. Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans, 2000 ans qu'il est venu, donc on se dit, mais il va revenir quand Il va revenir mes amis, il va revenir, Alléluia Et avant qu'il ne revienne, nous devons être debout pour la vérité. Avant qu'il ne qu revienne, nous devons prêcher la parole du Seigneur. On doit être des flambeaux qui brillent parmi notre génération mes amis, Alléluia On doit briller en justice, en sainteté, il ne faut pas avoir peur de manquer, peur de ceci, ce, ce, cela. On doit être vrai chrétien, chrétien c'est quoi C'est être comme Jésus Alléluia. Vous voyez frère et soeur? Alléluia. Donc on va prendre Esaïe. 41. Esaïe 41. Verset. Quel euh, verset verset 10 verset 10, bon on va prendre le verset 9 Esaïe 41 verset 9 car je t'ai pris aux extrémités de la terre je t'ai appelé en te préférant aux plus excellents qui sont en elle et je t'ai dit c'est toi qui es mon serviteur le Seigneur te dit c'est toi son serviteur à sa fille ou sa fille ou son fils tu es sa servante d'accord? tu es sa servante, il n'oublie jamais cela, il t'a choisi, tu es précieuse à ses yeux, tu es précieux à ses yeux, toi qui le crains, toi qui l'adore, toi qui te bats pour, pour l'adorer, la, toi qui te repens tout le temps parce que tu as commis un péché, tu te repens tout le temps même si tu n'as pas péché parce que c'est la repentance, c'est notre vie, même si tu n'as pas péché, on ne doit pas se retrouver, oh Seigneur je suis parfait, non, non, non, on doit toujours s'humilier devant le Seigneur mes amis, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute peu importe ta position peu importe ce qu'on a fait avec le Seigneur peu importe qui nous sommes, nous devons toujours nous humilier, toujours nous repentir qu'on a fait le mal devant le Seigneur et devant les frères et sœurs si on a fait mal les choses le dire devant les frères et sœurs et c'est ça que le Seigneur approuve voilà les cœurs que le Seigneur approuve David était un homme selon le cœur du Seigneur pourquoi? David, ben, il a ses péchés Vous comprenez? J'ouvre une parenthèse, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas avouer leur Ils vont cacher leur péché, maquiller leur péché. Mais vous, vous croyez que le Seigneur n'a pas vu vos, vos péchés, mes amis? Que vous cachez devant depuis des années, devant les des années autres? Le Seigneur a vu ton péché. Ça, c'est une parenthèse. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il nous parle aussi. Tu vois? On ne doit pas cacher ses péchés. Je me je me donner aussi. On ne doit pas cacher son péché. Tu as fait mal les choses, il faut avouer. Voilà le chrétien véritable. Vous comprenez? Il n'a pas honte d'avouer. Ah oh là, j'ai fait mal. Oh, là, j'ai péché. Parce qu'il faut comprendre que... Il ne faut pas qu'on dise c'est une erreur. Péché, c'est péché. On veut trop maquiller les péchés par... rapport, ah, mais en fait, vous savez... Non, péché, c'est péché. Et ça arrive de faire des erreurs. Mais euh, erreur, c'est n'est pas péché, mes amis. Péché, c'est péché. Vous comprenez Donc, un serviteur du Seigneur, un enfant du Seigneur, doit tout le temps, comment dire, se repentir devant le Seigneur et aussi devant les uns les, uns les autres. Et c'est ce, ce qui donne envie aux autres de, de, de comment dire de suivre le Seigneur, vous comprenez Parce que si quelqu'un voit ton péché, tu voit que tu n'avoues pas, il ne va, il va pas t'écouter, il ne va plus t'écouter. Je vous dis la vérité. Il ne va pas t'écouter. Un enfant du Seigneur ne peut écouter un message qui est, qui, qui est mélangé, vous comprenez Alléluia Donc c'est en vivant dans la vérité, en vivant dans la sincérité, que beaucoup auront envie de suivre Jésus, de suivre l'agneau immolé, qui est mort sur la croix, le Seigneur qui, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché pour nos vies, eh nous devons lui ressembler. D'ailleurs, on va le ressembler, mais nous ne sommes pas comme lui. Enfin, on n'est pas lui. C'est lui seul et parfait. Et nous, nous tendons vers la perfection. Donc celui qui ne peut jamais se repentir, c'est le Seigneur. Quoi qu'il se repentit, dans Genèse, vous allez me dire, mais ce n'est pas de repentance par rapport au péché. Vous comprenez? Vous comprenez? Il n'y a que le Seigneur qui pourra jamais se repentir. Jamais. Du péché, impossible. Mais toi et moi, nous devrons jusqu'à la fin de notre vie, à la fin des, des temps, si le Seigneur n'est pas revenu, on doit se repentir de nos péchés, mes amis. Oh oui, peu importe la position, on peut être pasteur, on peut être évangéliste, on peut être tout ce qu'on veut, peu importe la, la, la, la position qu'on peut avoir, nous sommes tous logés à la même enceinte, c'est-à-dire que nous sommes charnels. Nous sommes charnels. Et c'est ça la force, la puissance d'un chrétien, c'est vivre mais dans l'humilité, en enfin, fait, rechercher la repentance. Et c'est ce qui fait que le Seigneur mais met sa main sur nous, met son seau sur nous, parce qu'il voit que ton cœur veut s'humilier, que ton cœur veut reconnaître ses péchés, que ton cœur ne fait pas des choses pour faire mal, méchamment aux gens, pour aller détruire. Non, non, non, non, non, non. Le Seigneur va te juger si tu fais ça, mon ami. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. On ne fait pas du mal aux gens pour faire Mon ami, c'est grave ça. Un chrétien ne va pas se lever pour faire du mal aux gens, jamais de la vie, faire le mal, détruire quelqu'un, mettre en place des plans pour faire, pour tuer quelqu'un mon ami. Ça, le, t as, t as un, si tu fais ça, tu es un diable. Oh. Ah oui, ça c'est macavélique, ça c'est le diable ça. Vous comprenez? Un chrétien ne va pas rassembler des gens pour dire aux gens, soyez avec moi, reste avec moi, lui là c'est méchant, elle là c'est un méchant, elle là c'est le méchant, vous savez, non, non, non, non, non, non, non, non. non. Les gens verront la vérité par ton témoignage. Les gens verront les, la vérité par ta vie, par ton langage, selon la parole du Seigneur. Mais quelqu'un qui veut rassembler les gens, oui, reste avec moi, soyez avec moi, là-bas, faut pas aller là-bas, vous savez, lui, patati, oh, elle, patati, mon ami, ça c'est diable. Et c'est ce qui se passe dans le milieu chrétien, des clans, des systèmes, des. des oh, oui, et toi, reste avec moi, là-bas, nanana. Ça c'est diabolique, ça, mon ami, ça c'est des clans. Il n'y a pas mieux que le témoignage, mes amis. C'est le témoignage qui nous parle, qui parle pour nous. C'est la vie du Seigneur en nous qui parle pour nous. Ce n'est pas à nous d'aller dire, reste avec moi, s'il vous plaît, suivez-moi. Mon ami, si quelqu'un dit, suivez-moi, là, il ne faut pas le suivre, ça c'est le diable. Si quelqu'un te dit, suis-moi, suis-moi, va partout avec moi, mon ami, <rire> prends tes jambes à ton cou. Si quelqu'un te dit, reste avec moi tous les dimanches, tous les mardis, reste avec moi, viens avec moi, mon ami, fuis-le, <rire> fuis-la, fuis cette personne. Elle veut te contrôler, t'embrigader, mon ami, dans quelque chose. Or, la parole nous dit que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Et c'est quelle liberté C'est la liberté d'aller là où il veut que tu ailles avec lui, que tu marches avec lui. Ne crains pas, va partout où il t'emmènera. Alléluia, comme le défend pas. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. On n'a pas vu dans la chrétienté. Pierre, Paul, les, les, les frères de ça dans l'église, comment dire, euh, s'écraser, se faire la guerre. Non, ils étaient focalisés sur l'agneau, focalisés sur la vie. Ils faisaient l'œuvre du Seigneur, vous comprenez Et leur mission, leur, leur, ce que leur cœur désirait, c'était de voir les âmes libérées, mes amis. Vous voyez La mission du chrétien, c'est de désirer voir la libération des captifs, la libération de ceux et celles qui sont aveugles et qui soient éclairés. Éclairés par qui Par Jésus-Christ, par la parole, par la vie. Voilà, le, voilà notre, notre motivation. La motivation des chrétiens véritable, c'est quoi? C'est de voir les âmes libérées, de voir le peuple libéré, de voir les âmes qui sont avec le Seigneur. Voilà pourquoi aucun chrétien ne pourra venir dire, on leur a dit, suivez-nous. Aucun ceux qui sont convertis, qu'on a, qu a, qu a pu baptiser, qu'on leur a dit, il faut rester avec nous ici. On n'a jamais dit ça à personne, mes amis. <rire> Vous voyez? Pourquoi? Parce que ben, nous-mêmes, nous suivons le Seigneur. Donc toi qui écoutes là, tu dois suivre Jésus tu me diras mais où il est, la foi marcher par la foi et non par la vue même si tu es seul quelque part le Seigneur le permet, c'est pour mieux te, te former, mieux t'enraciner tu, tu comprends? mieux te bâtir parce que tu n'es pas en étant avec la foule que le travail du Seigneur se fera avec toi correctement parce que la foule va te parler, la foule te dira tellement de choses, il y la foule qui te parle il y a le Seigneur qui te parle, tu, tu seras tiraillé, tu, à gauche à droite en fait il faut que tu sois là où le Seigneur veut que tu sois qu'il puisse te, te bâtir, t'enraciner et euh, ne cherche pas forcément à être environné de, de, de personnes parce que, en fait, en vérité, c'est une réalité. On n'est pas là pour soupçonner le mal, on ne sait pas qui est qui en vérité, tu vois. Parce que la parole nous dit que le diable se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui vont se déguiser, enfin, il y a des faux chrétiens qui vont se déguiser en vrais chrétiens. -dire, ils auront un langage de chrétien ils vont faire des choses de chrétien tu vois ils vont avoir une, une certaine vie, un mode de vie comme nous en fait comme les enfants du seigneur tu vois mais en fait le problème qui va se passer c'est qu'ils vont euh, ils vont se déguiser mais le problème qui se passe c'est que les fruits là en fait c'est aux fruits que tu vas les reconnaître c'est aux fruits qu'on reconnaît les vrais chrétiens c'est les fruits c'est pas par la prophétie parce qu'il y a beaucoup de chrétiens ils vont dire ah mais ils prophétisent bien ah, il connaît tous les versets. Elle prêche bien. Elle révèle les choses cachées. Oh là là, oh là là. Tu vas être surpris par ces choses. Mais en vérité, c'est quoi C'est les fruits, mes amis. Les fruits qui nous font voir qui est qui, qui est enfant du Seigneur et qui ne l'est pas. Vous comprenez Oh oui. Un chrétien qui pratique le péché matin, midi et soir, toujours les mêmes péchés. Ça fait des années, des années que ça dure. Ça peut arriver de tomber dans le péché, mais quand ça dure depuis des années, les mêmes, les mêmes choses, les mêmes choses. Mon ami, ne dis pas, oh, c'est un défaut qu'il a. Mon ami, c'est pas un défaut. Ça, ça c'est le mal. Et le fait de marcher avec cette personne, ça va te, ça va te souiller. Vous voyez Vous comprenez Ça va te souiller. Et très peu aujourd'hui sont capables de dire ça, c'est le mal. Parce que beaucoup disent, oh, non, il faut l'amour. Il faut l'amour. Vous allez être rejeté par le Seigneur, mes amis. Continuez comme ça. Vous allez être rejeté par le Seigneur en étant dans la compromission, en étant dans la légèreté, en étant dans le, dans le, dans le péché, mes amis. Vous allez être rejeté par le Seigneur. Ah oui, on peut mentir aux hommes, mais on ne ment pas au Seigneur. On peut mentir à, à l'homme qui ne voit pas tout. On ne peut pas mentir à celui qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est celui qui voit tout, mes amis. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à lui confier nos, nos, nos, nos, nos, nos soucis, nous, nous confier nos faiblesses, nous confier ben, tout ce qui ne va pas, et c'est lui qui va prendre, euh, comment dire, c'est lui qui va te, il va te oh là là, il va te porter sur ses ailes, alléluia, même si tu vois des gens se tourner contre toi, mon ami, crains Yeshua, je vous dis la vérité, la vérité triomphe toujours. La lumière triomphe toujours, la parole triomphe toujours, les élus vont triompher mes amis, alléluia, alléluia, Jésus de Nazareth mes amis, et tout à l'heure je disais que tout ce que le Seigneur va te demander de faire, il faut le faire, tout ce qui est dans sa parole bien sûr, parce qu'il ne va pas me dire qu'il t'a demandé de voler, c'est impossible ça. Il dit pas il t'a demandé de voler, il t'a demandé de coucher avec la femme d'autrui, il t'a demandé de divorcer, de te remarier. Mon ami, ce n'est pas Jésus qui t'a parlé là. Tout ce qui est en dehors de sa parole, c'est le diable. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, quand il était tenté par le diable, il disait, il est écrit. Donc tu vois que nous autres, nous devons dire aussi, il est écrit. Tu vois, la parole dit, tu vois. Mes amis, la parole, elle ne nous, elle ne nous condamne pas. Si ce soir, tu te sentais condamné, ce soir, tu es décondamné, mon ami. Tu deviens libre. Car la parole nous dit que, comment dire, il n'y a plus de. Romains 8, hein, Romains 12, Romains 8, Romains 8, je crois. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es plus condamné. Donc, si on te rappelle ton passé, oh, il y a 20 ans, tu as fait ci. Il y a 30 ans, tu as fait ça. Il y a 50 ans, mon ami, si tu es repenti et que tu as marché dans la vérité, que tu marches dans la vérité, tu n'as rien à craindre. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur marche avec toi. Le Seigneur marche avec les justes. Et le Seigneur oublie et efface nos péchés. Si tu as péché il y a 20 ans, mon ami, il a oublié ça. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se condamnent trop. Oh, j'ai péché il y a 5 ans. Oh, j'ai péché il y a 10 ans. Si même les chrétiens, les hommes, te rappellent ton péché d'il y a 20 ans arrière, quand tu te crains, tu crains le Seigneur, que tu crains la parole du Seigneur, en fait, marche seulement. Parce que le Seigneur a oublié. Il a effacé pour toi tes péchés. Donc si les hommes te rappellent ton péché depuis 20 ans, 30 ans, les mêmes péchés, mon ami, le Seigneur a oublié. <rire> Alléluia. Waouh. Quelle grâce, mes amis, d'être en Jésus-Christ. Quelle grâce d'être enfant de Jésus. Alléluia. Quand tu es libre, tu peux parler. Quand tu es prisonnier, tu ne peux pas parler. Beaucoup de chrétiens sont prisonniers dans le péché. Comment ils peuvent parler, mes amis? Beaucoup sont dans le péché, tout ça. Ils ne peuvent pas parler. Parce que s'ils parlent, on va, on va dire ah mais ton péché là tu es dans le péché tu vas parler comment? beaucoup de chrétiens sont dans le péché ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas prêcher la parole ils ne pas dénoncer le mal parce qu'ils sont dedans vous comprenez? ils sont dedans vous voyez? donc tu peux prêcher la parole du Seigneur seulement quand tu es libre quand tu es prisonnier tu vas parler comment? tu vas porter quel fruit est prisonnier? un prisonnier ne peut pas porter de fruit c'est quand tu es libre que tu porteras les fruits du seigneur mes amis tu vas porter, tu vas porter du fruit tu comprends même si c'est en hiver même si c'est en printemps même si c'est en automne même si c'est en je ne sais pas quoi tu vas porter du fruit pourquoi parce que tu es l'enfant de jésus l'enfant du machia alléluia waouh donc soyons, soyons encouragés frères et sœurs sois encouragés j'aimerais encourager je sais pas le Seigneur va encourager forcément quelqu'un je le crois parce qu'il est fidèle, il va encourager sa fille ou son fils qui passe par des moments difficiles tu vois Et il dit quoi verset euh, euh, 10 on va le prendre verset 10 verset 10, verset 10, verset 10 on va le prendre ne crains rien car je suis avec toi tu vois il dit ne crains rien car je suis avec toi donc quand le Seigneur te demande de faire quelque chose te demande d'aller faire telle chose, de déménager là-bas, de faire là-bas, de faire ceci. En fait, tu dois être à l'écoute du Seigneur. Tu vois Pour ta propre vie, ce n'est pas à moi de te diriger. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu fasses dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus comme, des, comme, comme, comme paralysés, comme congelés, comme euh, comment ça hypnotisés. Ils ne savent plus entendre la voix du Seigneur. Ils ne veulent plus, en fait, ils ne veulent plus entendre la voix du Seigneur et ont préféré aller écouter la voix des uns, des autres, mes amis, pour savoir qu'est-ce qui est bon pour leur vie. Alors que le Seigneur nous dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Et Jérémie 33, verset 3 le dit. Aujourd'hui, les gens, les chrétiens veulent invoquer les hommes. Ils veulent invoquer les prédicateurs. Qu'est-ce que tu penses pour ma vie? Comme si aujourd'hui, on était devenus des voyants, mes amis. Alors que le vrai voyant, c'est le Seigneur. Tu vois? Et beaucoup s'attendent à ce qu'on leur dise comment faire les choses, comment faire ceci, comment faire cela, patati, patata. Mon ami, il faut qu'on arrête un peu. C'est comme si les, beaucoup de chrétiens sont devenus Alzheimer, mes amis. Alzheimer. Pas Alzheimer. Oh, Alzheimer. C'est terrible, frère. C'est comme si on est devenu bête, excusez-moi, hébété. Alors que être chrétien ne veut pas dire qu'on est devenu hébété. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est devenu fou. Fou, fou. fou selon le monde. Mais c'est une folie en machine et plein de sagesse, plein d'intelligence. Vous comprenez? Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Nous conduit dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est vrai, qui est tout, tout ce qui est pur, vérité. Vous voyez? Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent plus comment prier, comment lire la Bible, comment. Je vous dis, c'est terrible. Il y a même des couples mariés. Ils vont te poser la question, est-ce que comment on peut faire. Mon ami, on peut pas.. Te... C'est terrible, mes amis, quand même là. Tu comprends c'est comme s'il faut apprendre aux gens comment aller dans l'intimité avec leur femme, leur mari, mon ami. Mais c'est quoi C'est la folie ou quoi Vous comprenez Quand on se marie, c'est qu'on est de qu grandes personnes. Et quand on est grandes personnes, il y a le Seigneur qui nous conduit dans toute la vérité. Vous comprenez Alléluia Waouh Chrétien ne veut pas dire qu'on est devenu comme des, des, des, des gens sans cerveau. Non, nous sommes remplis de sagesse et d'intelligence et de vérité et de puissance et d'amour et de tout ce que tu veux. Parce que nous sommes une habitation du Saint-Esprit Le Saint-Esprit habite dans ton cœur Le Saint-Esprit habite dans ta vie Donc il t'ordonne d'être puissant Kaitama Shika Alléluia Il est temps que tu déclares la vie Il est temps que tu déclares que tes montagnes soient brisées Soient détruites chez Kaya. Alléluia Déclare sur ta vie la victoire Déclare sur ta vie la réussite Déclare sur ta vie que ta famille soit libre Soit libérée mes amis Alléluia Alléluia à la puissance de Jésus de Nazareth. La foi en Jésus transporte des montagnes, renverse des montagnes au nom de Yeshua de Nazareth. Sois encouragé, sois fortifié là où tu es, là où tu avais perdu la foi, là où tu étais devenu tout, tout, tout, mou, tout ce Non, non, non, relève-toi, sois un, un guerrier, sois une vaillante. Alléluia. Il dit quoi verset 10, Isaïe 41 Isaïe 41, verset 10. Ce pas des versets à répéter comme des perroquets hein. C'est des versets qu'on doit, on doit vivre Parce que beaucoup de chrétiens répètent la Bible comme des perroquets La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit Quand tu vois leur vie, la, la Bible ne dit pas C'est les premiers à répéter la Bible dit Mais la Bible ne dit pas pour leur vie Il y a un problème mes amis. Vous Voyez La vie, le Seigneur se vit tranquillement Tu vois, tranquillement Être conduit par l'Esprit être conduit par le Saint-Esprit, ça se fait naturellement, mes amis. Je vous dis la vérité, nous sommes dans le repos. Un chrétien est dans la paix, dans le repos, mes amis. Et il voit le Seigneur combattre pour lui. Il croise les bras et il regarde la victoire que le Seigneur lui donne. Waouh Parce que tu ne combats pas par toi-même, c'est le Seigneur qui va combattre pour toi. Alléluia Tu vois, dans tout cas, la victoire comme du Seigneur. Waouh Tu te dis, prêche la parole, tu prêches la parole, il y a des âmes, des âmes qui se convertissent, des âmes touchées. Et tu regardes, c'est pas toi c'est celui qui est en toi qui va faire, celui qui est en toi qui va parler au cœur, parler aux âmes. Donc, s'il si t'a confié une œuvre, mon ami, il ne faut pas que tu te poses des questions. Oh, comment ça va se faire? Laisse l'Esprit faire le travail. Il est temps de laisser le Seigneur te conduire. Il est temps que tu laisses le Seigneur prendre le contrôle de ta vie et de t'emmener là où il veut t'emmener, mon ami. Même si les hommes te disent, non, non, ne prends pas ce chemin. Si le Seigneur te dit, prends ce chemin, prends ce chemin. Parce que si on essaie de comprendre la marche des uns des autres, mon ami, mais on va déjà toi, cherche, cherche à comprendre ta propre marche déjà toi. là aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens veulent trop chercher à savoir comprendre la marche des uns des autres. Toi, je fais, fais ta marche, tu vois. On défend la vérité, mais chacun fait sa marche. Chacun marche comme l'esprit lui le demande de marcher. On n'est pas là pour dire à tel, il faut que tu marches comme moi. Il faut que tu fasses comme moi, mes amis, mais c'est quoi cet évangile C'est pas l'évangile du Seigneur, ça. On n'a pas vu dans la parole des apôtres dire Fais comme moi. On peut imiter la foi, mais chacun doit marcher comme le Seigneur lui demande de marcher, de faire l'œuvre comme le Seigneur lui demande de faire l'œuvre. On ne peut pas faire l'œuvre tous pareillement, tous copier, copier, mais c'est quoi cet évangile, mes amis Vous voyez Et quand tu sors, tu fais autre chose, quand tu marches d'une manière que le Seigneur te demande de marcher, eh bien ceux qui sont, comment dire, cloîtrés, congelés vont dire ah oh, mais elle est bizarre, elle est bizarre celle-là, elle ne marche pas comme nous c'est toi qui es congelé mon ami, tu es congelé, tu ne sais même pas que tu es congelé <rire> beaucoup, que, beaucoup sont congelés, mais congélation, congélateur mes amis, tu comprends beaucoup n'ont plus de vision, comme je, je dis souvent, beaucoup n'ont pas de vision beaucoup de chrétiens n'ont pas de vision, ils attendent à ce qu'on leur dise, qu'est-ce qu'il faut faire ils attendent à ce qu'on leur donne une mission à faire mes amis, ils n'ont pas de vision voilà comment beaucoup de, de chrétiens ben, sont rejetés, sont abandonnent la foi, se, se détournent du Seigneur, prennent un autre chemin que le Seigneur n'aura pas dit de, faire, de prendre, parce qu'il ben, faut qu'on plaise aux uns et aux autres, il faut qu'on se plaise tout un chacun, mutuellement, qu'on soit tous pareils. Mes amis, c'est quel l'évangile ça mes amis Il y a les yeux, il y a les pieds, il y a les mains, il y a les... on est tous différents, chaque enfant du Seigneur est différent de l'autre, et tant que ce que tu feras pour le Seigneur va glorifier le Seigneur, eh ben mon ami, fonce tu dois foncer. Tu n'es pas là pour plaire aux hommes, plaire aux uns et aux autres. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Fais ta de comme de faire. Tu comprends? Prêche, prêche ce qui te demande de prêcher. Annonce le message qu'il te demande de prêcher. Ne va pas prêcher un message qui arrange tout le monde. Un message qui est politiquement très correct. C'est quand message, ça, ça, mes amis. Vous voyez? On n'est pas des clowns, des clones, ça c'est des clones, clones. On n'est pas des clones. Nous sommes tous différents. Le Seigneur utilise chacun différemment, d'une manière différente, selon le degré qu'il qu a, qu a prévu pour chacun. Alléluia. Il dit quoi? C'est toi qui es mon serviteur, tu vois? Non, verset 10, on reprend verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi, tu vois? Ne crains rien car je suis avec toi. Il est avec toi comment tu sais qu'il est avec toi? Ben c'est parce que tu as vu le rend. tu vois, tu sais ce que tu vis, chacun sait, sait ce qu'il vit, tu vois, si tu es dans l'hypocrisie, mon ami fais attention, je crois que n'est pas avec toi, c'est dans l'hypocrisie l'hypocrisie là. là, le Seigneur n'est pas avec, on dit le Seigneur n'est pas dans l'hypocrisie frère, ah, l'hypocrisie c'est grave l'hypocrisie, incapable de dire la vérité en face, il y a chrétiens vont dire, ils ne vont pas dire la vérité en face, ils vont juste dire ah, mais en fait, en fait, et devant toi, ils vont dire, en fait, ils vont, c'est des chrétiens hypocrites. Un hypocrite, comme disait quelqu'un un jour, mange à la table des bergers et à la table des loups. Un hypocrite, il est comme ça. Très peu écoute le Seigneur, très peu. Parce que le Seigneur va leur dire de faire des choses que, qui dépassent les hommes. Voilà pourquoi il n'y a plus la vie, il n'y a plus la. Je, je vous dis, regardez la chrétienté, il y, a, il y a un problème. Il y a un problème, mes amis. Il n'y a plus la. C est, c est, on a reçu la vie, le, le, le Saint-Esprit où sont les âmes libérées, où, sont, où est l'impact que euh, le chrétien doit avoir dans sa génération vous comprenez? il y a un problème beaucoup se sont conformés au siècle présent pour avoir un langage qui arrange cette génération parce que quand tu prêches, des, quand tu prêches le, la croix véritable le message de l'évangile véritable ben tu, tu vas être rejeté, qui va t'accepter mon ami? <rire> qui va t'accepter, Jésus lui a été lapidé, on l'a rejeté, le monde l'a rejeté, mes amis, c'est écrit en plus, vous serez haïs de tous ces écrit dans la parole, donc si tu es bien aimé de tout le monde, mon ami, tu n'es pas chrétien, tu as un problème, tu es un hypocrite, je vous dis la vérité, j'aurais bien aimé voir Paul, Charles Finet, John Wesley, Pierre, Jacques, dans notre génération, voir comment, comment ça allait être, mes amis, je ne pense pas qu'ils seraient restés cachés chez eux hein. je ne pense pas qu'ils seraient restés dans leurs églises ils seraient allés dans les rues, dans les trains, dans les métros, dans les avions ils seraient allés partout mes amis voilà pourquoi je vais encourager ceux qui vont voir cette vidéo des chrétiens qui, ont, qui sont combattus parce qu'ils crient, ils annoncent le message ils veulent la foi véritable, mon ami ben, c'est par toi si on t'empêche, de, tu, on voit qu'on veut te bloquer par rapport à la parole, par rapport à l'œuvre que le Seigneur te demande de faire mon ami, fais c'est par toi va pour toi Sinon, tu vas perdre la foi, tu vas perdre le message, tu vas perdre l'évangile. Et tu vivras rien que le Seigneur, mon ami. Tu, vivras, tu, tu ne vivras rien avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Tu comprends? Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Si les hommes t'ont rejeté, si ta famille t'a rejeté, si même des chrétiens t'ont rejeté, si, mon ami, tu n'es pas seul. C'est là que tu vas vivre la gloire du Seigneur. Je te dis la vérité. Parce que le Seigneur, quand il voit que tu vas être contrôlé, manipulé, il te sort, il te sépare, pour pas que tu perdes ce qu'il t'a donné, pour que tu puisses faire son travail comme il comme l'entend il lui-même. Alléluia. Comme il l'entend, comme il le veut. Parce qu'il a des âmes à libérer dans ton pays. Il a des âmes à libérer dans ta famille. Il a des âmes à libérer. Là, il va t'envoyer, mes amis. Il y aura de l'impact. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas que cet impact qu'il qu qu lui-même va faire, soit détruit par rapport aux paroles que tu entendras et donc il va te mettre à part pour que tu ailles travailler et il va te parler, il va te conduire, il va te remplir de, de sa sagesse il va t'équiper, il va te remplir, il mettra des personnes, avec ta, des personnes avec toi pour que tu puisses mener à bien ce travail et ce travail se fera avec, avec la puissance du Saint-Esprit jeunesse, c'est le temps pour toi jeunesse tu vois il dit ne crains pas ne crains rien car je suis avec toi Ne sois pas étonné car je suis ton Dieu Je te fortifie et je t'aide Même je te soutiens par la droite de ma justice Mes amis La justice, tu vois Voici tous ceux qui sont indignés contre toi Seront honteux et confus Ils seront réduits à néant Et les hommes qui ont querelle avec toi Périront Tu vois, c'est terrible ça mes amis C'est en fait toi chrétien, nous chrétiens on ne doit pas se préoccuper par rapport à ceux qui ne qui, qui t'aiment pas. Ce n'est pas un problème. Toi, fais ta marche. Toi, fais ta vie avec le Seigneur. Marche avec l'agneau. Oh oui, on doit arriver à ce niveau. Au début, ce n'est pas évident. Oh, oh, oh, mon ami, fonce. Et tu verras la carrière que le Seigneur a préparé pour toi. Tu verras le chemin que le Seigneur a ouvert pour toi, mes amis. Un chemin glorieux. Un chemin où tu vas, tu vas vivre, expérimenter des choses terribles. Tu comprends? Alléluia! des choses magnifiques, en fait c'est le Seigneur lui-même qui va descendre et qui va commencer à porter ta vie, porter ton, ton âme, mes amis, se révéler à ton cœur, se révéler à ton âme et te dire mais, des choses qui n'est pas permis à un âme d'entendre, si je peux parler comme ça, des choses glorieuses, mes amis, tu vas de plus en plus entendre sa voix. En intimité, dans le secret. Quand tu es seul avec lui, il va te parler. En fait, dans le désert, tu vas entendre le Seigneur te parler, te conduire, te confier des choses. Mon ami, il te dira, va mon fils, ma fille, va, parle pour moi, fais ça pour moi, et ça va prendre, tu vois, les fruits, ça va exploser, ça va prendre de l'ampleur dans les nations, partout. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Alléluia! Voilà pourquoi le péché, il faut fuir le péché, fuir le mensonge. Beaucoup de chrétiens sont dans le mensonge. Et c'est un fléau que je vois de plus en plus. C'est un fléau que nous voyons de plus en plus. Le mensonge. Comment tu veux que le Seigneur t'utilise et tu donnes le mensonge, mon ami La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est des menteurs. Voleurs, tout ce que tu veux. Adultères, des impies. Tu vois Et c'est terrible. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est terrible, voyez D'accord Voyez Et le Seigneur veut sauver la jeunesse, il veut sauver les vieillards, il veut sauver ta famille, tu comprends, donc il faut faire, il faut se mettre à part pour se servir le Seigneur qui est au choix de Nazareth, Alléluia tu vois, tu les chercheras verset 12, et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelles, ils seront réduits à néant, et ceux qui te font la guerre, seront comme ceux qui n'est plus, car je suis Yahweh ton Dieu il soutient à ma droite et je te dis ne crains rien toi, ne crains rien mes amis c'est face quand on le lit on dit oh là là c'est tellement simple mais en fait c'est écrit donc en fait ne crains rien ne craignons rien cette parole est valable pour moi parce que nous trouvons les hommes oh, oh. frère il nous dit ne crains pas Alléluia. oh seigneur quand le quand, quand des choses t'arrivent quand il y a des, des obstacles des pressions dis seigneur c'est toi qui m'as dit au oh, seigneur c'est toi qui m'as dit, hein. en fait, tu faut dire au Seigneur, c'est lui qui t'a dit. <rire> Comme ça, là, c'est lui qui va intervenir, mes amis. Tu dis là, Seigneur, moi, je ne peux rien faire, c'est toi qui m'as dit de faire ça. Donc, Seigneur, fais. Et tu verras, il va intervenir, parce que c'est lui qui t'a dit de faire. Donc, forcément, c'est le rémunérateur. Alléluia. C'est lui qui va te, te, te nourrir. Il va t'aider, tu vois. Waouh. Car je suis Yahweh, ton Dieu, qui soutient ta main droite et te dit, ne crains rien, c'est moi qui te, qui te secours, tu vois, c'est lui qui te secours. Donc quand il y a des chrétiens qui se lèvent pour dire, oui, il faut faire des dents, il y a la crise, il y a la, la, la famine qui va arriver, faites des courses patatiques, mon ami, fais comme le Seigneur te dira de faire, tu comprends Parce que si tu n'as pas, si pas d'argent, tu fais comment les courses. <rire> Parce qu'il y, y a des chrétiens, comme j'avais dénoncé ça l'autre fois sur internet, sur la, la, la prédication, ils vont te dire, fais des courses, fais des courses, il va avoir la, la, euh, des, des famines. Ok, il y a la famille qui va arriver, ça, ça va arriver, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire des courses, combien d'années Combien de temps il faut faire des courses, mon ami Voilà comment des chrétiens vont écouter ce genre de messages. Ils vont commencer à faire des dettes, des crédits, ils vont remplir toute leur maison de denrées. Ça, ça, ça va périmer, mes amis. Et ils vont dire, ben, c'est toi qui m'as dit. Ils vont dire, non, non, non. Ils vont se, se, se, se biff, ils vont, ils vont se rebrousser le chemin. Ah non, non, c'est pas moi. Ils vont même mentir. Voilà pourquoi il y a des messages, mes amis. Il faut faire attention, tout le monde n'est pas prophète. Pas, beaucoup veulent être prophètes aujourd'hui. Je ne suis pas prophète moi. J'ai jamais dit que j'étais prophète. Mais on ne veut pas se lever et commencer à dire des choses pour, se trouver, pour que tout le monde se, se, se, se te voit. Ah, j'ai déclaré une parole, c'est mon ami. Ce n'est même pas une prophétie de la parole, c'est en plus. Vous comprenez Voilà comment beaucoup s'égarent, beaucoup prêchent des choses n'importe comment, mes amis. Et, et ça induit des gens en erreur, en fait, en vérité. Tu vois Comment on peut se lever et dire aux gens, c'est la famine qui arrive, faites des courses. C'est quel est message de l'évangile Il dit quoi le Seigneur Hein? Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je viens à ton secours. Tu vois, je viens à ton secours. Il dit quoi? C'est moi qui te secours. C'est lui qui nous secours. Même s'il y a guerre, famine. Ok, ces choses sont arrivées, La parole le dit. Mais on doit s'attendre au Seigneur. Tu vois? On ne doit pas commencer à, à, à, à faire des choses et à embrigader tout, tout le monde dedans. C'est quoi cette génère? Ce n'est pas ça la parole du Seigneur. Vous comprenez? Alléluia. Waouh. Ne crains point vers Miseu de Jacob Homme mortel d'Israël Je viens à ton secours, Yahweh Et ton défenseur, le saint d'Israël Voici je fais de toi Un traîneau aigu, tout neuf Ayant des dents, tu fouleras Les montagnes et les menuiseras Il les menuiseras et tu rendras Les collines semblables à de la balle Tu les vanneras et le vent et les emportera et le tourbillon Les dispersera, mais toi tu te réjouiras En Yahweh, tu te glorifieras Du saint d'Israël, quant aux affligés et aux misérables qui cherchent des eaux et n'en ont point, dont la langue est tellement altérée qu'elle n'en peut plus moi Yahweh, je les exaucerai moi le dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas, je ferai jaillir, voilà je, moi Yahweh, je les exaucerai moi le dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas, je ferai jaillir des fleuves sur les hauteurs et des fontaines au milieu des vallées je ferai du désert, voilà voilà un peu c'est plus le verset 10 qui nous intéressait ne crains rien car je suis avec toi, ne sois pas étonné car je suis ton Dieu, je te fortifie et je t'aide, et même je te soutiens par la droite de ma justice, tu vois, donc voilà mon frère, ma soeur, il te fortifie, il nous fortifie, donc sois encouragé, voilà, ne perds pas espoir et euh, donc voilà, que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit béni, voilà, pour nos vies, pour ta vie, pour tout ce qu'il va faire pour toi, tout ce qu'il fera pour nous que son nom soit glorifié et euh, il est vivant il est glorieux que son nom soit béni et euh, donc voilà frères et sœurs on se dit à très bientôt à très bientôt et euh, donc voilà donc euh, voilà le Seigneur est fidèle il est vivant en tout cas euh, voilà le, le partage que j'avais dans mon cœur euh, ne crains rien ne crains pas ne sois pas effrayé même si tu es combattu même si tu es seul même si en fait ne crains rien ne crains rien le Seigneur est fidèle, il est vivant et il t'aime d'un amour que tu ne peux. Tu... en fait, il t'aime et toi qui ne connais pas le Seigneur, laisse moi te dire que Jésus n'est pas une église, nous ne sommes pas une religion, regardez sur, sur la nature, là. il n'y a pas de croix, il n'y a pas de symbole, c'est dans la nature que Adam été créé, tu vois, ce n'est pas dans une religion quelconque, Adam a été créé dans la nature, tu vois, donc c'est dans la nature que nous sommes, tu vois. Alléluia dehors dans les rues dans les trains dans les gares nous sommes là à annoncer la parole du Seigneur pour que des autres entendent l'évangile parce que si nous sommes tous fermés dans une église dans un bâtiment comment ceux de dehors vont être sauvés tu vois voilà pourquoi Dieu nous, nous dit allez et faites des nations des disciples dans Matthieu 28 Alléluia à bientôt frères et sœurs bon courage Monsieur Fidèle